Salut, salut tout le monde Bonjour hey, Je suis pas tout seul aujourd'hui, je suis accompagné de Anne, ma chère et tendre épouse. Pourquoi Alors pourquoi Parce que, alors déjà avant de commencer, euh, on est là pour, euh, on est sur mon profil, pour souhaiter quand même une merveilleuse année à tous les gens qui me suivent, qui nous suivent. Euh, mais j'ai invité Anne parce que, euh, bah, potentiellement, vous allez la voir un tout petit peu plus souvent sur mon profil, sur... Euh, les mois qui viennent, l'année qui vient, à l'avenir, euh, parce que cette année, alors parce que cette année, on souffle nos 20 ans de, de rencontre. Ça fait 20 ans qu'on s'est croisés, il y a un jour comme ça, on s'est croisés il y a 20 ans, et puis, euh, et puis il s'est passé plein de choses en 20 ans, et... Et je, ce qu'on ce qu a à vous annoncer, c'est Anne qui va le faire. Alors, elle n'est pas enceinte, hein, je vous le dis du tout, <rire> parce que c'est souvent, c'est, euh, oh là là, il y en a un, encore un... Non, non, oh, pas du quoi tout. quoique, hein, les, les projets et tout ça, ça peut être apparenté. J'ai eu peur. Non, là, là tout, tout, juste une fraction de seconde, je me suis dit, elle va m'annoncer un truc en direct devant tout le monde. Non, ça va bien C'est bon Ok, parfait. Euh, en fait, on va vous parler de quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis, oh, on va dire, quelques années, je crois. Ouais. Depuis quelques années, ouais. Hein on fait trois pas en avant. C'est ça Ouais, c'est ça. Et je veux de suite poser quelque chose parce que certains d'entre vous suivent Anne sur ses réseaux. Vous savez qu'Anne, elle fait des magnifiques créations. C'est une artiste euh, vraiment, j'allais dire en herbe, mais c'est plus qu'une artiste en herbe. Elle a un coup de pinceau fantastique. Elle a un coup de, je sais pas comment on dit, elle fait de la sonothérapie, elle fait des soins, c'est une thérapeute de fou. Je suis son, je suis son Pas cobaye. Que de fou, hein, euh... Enfin, parce que moi, <rire> je suis un peu fou, donc c'est pour ça que je dis ça, mais pour les autres, c'est tout à fait, enfin, en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui fait énormément de choses comme ça, et, donc tout ça, ça continue, je le dis parce que souvent quand on a une annonce à faire, les gens tout de suite Ah ouais, mais alors du coup t'arrêtes tout. Arrête. Non, nous on est multipasse, on est multitâche, on, on est un peu pareil à ce niveau-là, vraiment, ouais, on ça. aime bien. C'est-à-dire que quand on fait toujours la même chose, au bout d'un moment on s'emmerde en fait, on va se dire les choses, au bout d'un moment, on s'ennuie. Et, et c'est encore pire chez toi que chez moi, je veux dire, tu fais deux fois la même chose, en gros, Anne s'ennuie. Moi, j'arrive à tenir un petit peu plus sur la longueur, mais quoique quand même, les aquarelles, les soins, ça fait un bout de temps que ça t'anime et que tu le fais. Oui, oui, et puis je trouve un équilibre quand même. Exactement. Mais, mais justement, en faisant plusieurs choses, ouais. Exactement. Et du coup, c'est pour ça que je tiens à dire, donc Anne continue ça, euh, plus que jamais, puisque là, elle lance dès maintenant, enfin, petit coup, flash pub. Allez. Dès maintenant, pour les gens qui sont dans le coin, parce que ça se fait dans le coin du sud de la France, autour de Nîmes, euh, les ateliers sonothérapie, les, les, les... voyages sonores... Euh... Les soins d'harmonisation des chakras. Et puis quand il fera beau, on ira aussi méditer avec les arbres et chanter des mantras. Donc ça, bien. ça se fait pas à distance, ça se fait vraiment euh, sur place. Je vais réfléchir à des trucs à distance, mais là, voilà, pour l'instant... Ouais, parce euh, que d'après ce qu'on entend, il y a encore besoin de faire des choses à distance. Et moi, pour ma part, je continue. Euh, vous le savez, je suis maintenant dans, depuis plus de trois ans en marketing ouais. relationnel avec une belle équipe. Je continue parce que ça m'éclate, j'adore ça. Euh, et puis, vous l'avez vu passer aussi sur mes stories. C'est plus un secret aujourd'hui. J'adore... Euh, me servir de mes doigts c'est quelque chose qui n'était pas du tout ancré en moi à la base puisque j'ai pas grandi dans cette dans, dans, dans une famille qui mettait ça en avant c'est ok par contre j'ai rencontré une famille qui met beaucoup ça en avant donc euh, je gratte trois cordes mais ne me demandez pas de jouer parce que je le ferai pas euh, mais c'est surtout que j'adore sculpter des, des, des trucs en bois je suis en train de préparer des petites choses sympas pour la Saint-Valentin pour tout ça bref on fait d'autres choses mais on fait pas de choses exclusives, c'est pas notre façon d'être, c'est on, on rajoute des cordes à notre arc, et là donc du coup. Mais on, en parle de, mais on en parle de plus en plus des multipotentiels. Ouais, ça, c'est quelque ça. chose qu'on a étouffé vraiment depuis très longtemps. On nous a dit, euh, non, non, il faut faire un seul truc, il faut choisir votre voie et plus jamais changer, non Et on se rend compte qu'en fait, il bah, y, a, y a beaucoup de gens qui, euh, qui aiment une grande diversité de choses et qui, jusqu'à présent, s'en empêchaient et qui s'autorisent de plus en plus. C'est important, c'est chouette. On se l'est déjà dit, et je crois que toi, c'était un peu pareil, mais moi, j'ai grandi dans une famille où j'ai très, très souvent entendu... Tu ne t'intéresses à rien parce que je m'intéressais à beaucoup de choses. Ouais. C'est-à-dire que je n'allais pas en... C'est vrai que je suis quelqu'un... Il y a des choses pour lesquelles je vais en profondeur. Euh, et heureusement. Mais j'aime découvrir de nouvelles choses. J'aime... Voilà. Et, et ça, défaut, qualité, peu importe. Je crois que ce qui est important, c'est ce qui vibre en nous, en fait. Mmh ben c'est ça. Donc voilà, ça, ça vibre en nous. Et mmh. donc, du coup... <rire> et après et la troisième coup, fois de... Hein roulement de tambour. Va. Anne va vous expliquer un petit peu, euh, beaucoup arrêter de dire un petit peu, qu'est-ce qui nous trotte dans la tête et qu'est-ce qui ne va pas sortir, parce que c'est là, c'est la toute première communication qu'on fait là-dessus, euh, dépendamment d'où vous écoutez ça, vous le voyez, c'est lancé dès maintenant et il s'agit de... Eh ben, on va vous proposer en tant que couple, parce qu'en tant que couple, on a mis beaucoup de choses... Euh... On, a, on a créé quelque chose... Euh... Que notre couple fonctionne bien et euh, ben, en tant que couple on va vous proposer de euh, donner un petit coup de pouce aux gens qui euh, qui en ont besoin aux couples qui en ont besoin euh, pour peut-être débloquer une situation pour poser les bases d'un couple qui, qui dure pour euh, éventuellement débloquer une grosse situation problématique pourquoi pas euh, on se sent prêt, c'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on y, qu y réfléchit, on a eu plusieurs demandes, euh, on a été amené à, à aider aussi des gens, euh, mais on ne l'a jamais fait réellement en l'annonçant comme ça. Euh, Aujourd'hui, euh, on se sent mûr. <rire> <rire> on peut être cueilli, c'est bon. Tout voilà, on est à point. <rire> euh, voilà, et on se sent de, de pouvoir vraiment être utile dans ce sens-là, en plus de, des autres. Parce que c'est super important. Euh, voilà, il y, y a des portes qui s'ouvrent, il y a des choses qui changent là. Et, euh, et parfois, c'est des transitions qui sont un petit peu difficiles à passer. Et ben euh, voilà, on peut juste vous accompagner pendant un petit bout de temps pour que paf, ça. ça... Ça fonctionne bien et on a très, très, très envie de partager ça avec vous. Alors, idéalement, le schéma qu'on avait imaginé et qu'on mettra en place parce qu'on est très optimiste, on est positif. On sait qu'à un moment donné, cette situation qu'on vit tous, qui nous amène à beaucoup communiquer à travers les écrans, cette situation, elle évoluera et, et, et on avait déjà bien réfléchi hein, à, à proposer des week-ends, en fait, des... Week-end. Alors non pas en groupe hein, dans un c'est vraiment d'accompagner au cas par cas. D'ailleurs on parle pas du tout de programme en ligne de choses comme ça. C'est vraiment accompagner les gens parce que chaque personne chaque couple est donc euh, unique et euh, et, et c'est important pour nous en fait de de venir chercher qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on peut amener par rapport à ce qu'on va ressentir par rapport à ce qu'on va entendre. L'avantage ce qu'on trouve en tout cas nous c'est de le faire en couple c'est que il y a une femme il y a un homme et que euh, le ressenti n'est pas forcément toujours pareil, très certainement si vous regardez cette vidéo que vous-même vous êtes concerné ou que vous connaissez des gens autour de vous qui êtes concernés, peut-être que vous aurez plus envie d'aller vers Anne, Peut-être plus envie d'aller vers moi ou vers les deux, peu importe, mais le, la porte est ouverte à ce niveau-là aussi. Donc un jour, on fera ça aussi sur des week-ends où je suis certain que ça se fera à peu près dans la nature, avec des arbres à et tout près. ça aussi. <rire> à peu près sûr. Hein. Mais dans un premier temps, ça, ça va pouvoir se faire tout de suite maintenant à travers un écran, puisqu'on a la chance. Et je dis bien la chance, j'en parle assez au niveau de mon activité principale qui est le marketing relationnel. On a la chance de pouvoir travailler en cassant les frontières. On peut même le faire en anglais si on veut. Hein. Yes, of course. Not in espagnol, because <rire> I don't speak espagnol euh, du tout. Non, moi non. Euh, mais par contre, voilà, non, trêve de plaisanterie, ça, ça se fait sans aucun souci à travers les écrans. Euh, donc ça, c'était la grande, la grande annonce qu'on qu voulait faire. Mm. Euh, Est-ce que tu vois autre chose à dire Eh bien, vous pouvez nous contacter tout de suite. Hein. Voilà, ouais. moi, je voulais, je voulais juste appuyer sur un point, c'est que euh, ça va faire 20 ans cette année, nous deux. Euh, et et c'est un petit peu comme, moi je vous parle souvent de la réussite, ce matin j'avais une discussion avec euh, mon petit Valentin qui a, qui a 8 ans, enfin notre petit Valentin qui a 8 ans parce que Valentin il a, il a beaucoup de difficultés avec le fait de, de se tromper il a du, du mal avec l'échec alors que euh, beaucoup d'entre vous le savent, nos enfants sont instruits en famille et, euh, et du coup ils n'ont pas cet, cet, cet esprit de notation de, euh, de la maîtresse qui rend un devoir euh, Valentin Crevaux t'as eu 6 sur 20, euh, t'es mauvais t'es nul, ils ont pas ça en fait et malgré tout il a ça en lui en fait et je lui expliquais que on, on était dans une société effectivement où on était beaucoup dans, dans le jugement, dans les, dans les erreurs et que c'était pas ok alors qu'en fait la vie n'est faite que d'échecs de, que de, que et d'expériences de, et de, de, de, de, est-ce qu'un échec est vraiment négatif moi je suis pas certain, ça peut être vu comme une expérience pourquoi je vous raconte tout ça par rapport à cette histoire de couple parce que nous non plus c'est pas, quand on se retourne sur nos 20 ans on se dit des fois, on se dit waouh, il y a des fois où on est passé on est passé à ça de bah de la rupture. On va appeler les, les choses comme elles sont. Ça a, être, ça a parfois pas toujours été facile, mais justement, il nous semble en tout cas, enfin moi j'en suis sûr, on a des clés aujourd'hui qu'on veut partager avec vous parce que il y a, des évidences. Y a des, évidences nous, des évidences. Il y a des évidences qu'on ressent entre nous, des évidences qu'on a mis ça. en place, mmh. et puis des choses qu'on a envie de partager parce que on a des yeux aussi. Et quand on croise certains couples, on se rend bien compte aussi que ces couples qui, visiblement, ne sont pas forcément en grande forme, où il y a des choses qui vont pas bien, et ah, on se dit... Alors évidemment, on ne se mêle pas du truc, ça c'est vraiment un truc à ne pas faire, mais on, on se dit, ah, t'as as vu un petit peu cette façon, cette relation, etc. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc Donc c'est tout ça un petit peu l'idée de... De ce qu'on va ouais, proposer. Ouais, ouais, puis on n'est pas dans le jugement, en fait. Ce qu'on ouvre, c'est pas un espace pour euh, en crucifier un. Euh, ah bon non. Et, euh, et voilà. Mais, euh, mais par contre, c'est vrai qu'avec un regard extérieur, euh, on a quand même vécu pas mal de choses. Euh, on a vécu aussi ces obstacles que, euh, que, vivent, que, peuvent, que peuvent vivre les couples, comme euh, bah, une grossesse, un accouchement... Euh, euh, Trois grossesses, euh, des difficultés financières, voilà, des choses oui. qui viennent nous mettre des oui. bâtons dans les roues et qui peuvent tout bêtement euh, nous faire nous séparer, alors qu'à la base, euh, non. Oui. Euh, et puis aussi, euh, cette conscience qu'on a eue dès le début, que l'amour, ça suffit pas, en fait. L'amour, évidemment qu'on en a besoin, parce qu'on peut pas, euh, genre, faire un couple si on... On peut, hein, mais nous, on ne voit pas trop l'intérêt. Faire un, un couple sans amour, mais ça ne suffit pas, en fait. Il y a, y a des, des choses à conscientiser et il y a des choses à poser dès le début ou à un moment quand euh, on se rend compte qu'on est parti dans le mur. Et ça, euh, c'est vraiment des choses sur lesquelles on a, on a mis de la conscience et on a mis euh, des efforts. Donc, euh, c'est des choses qu'on a envie de transmettre, parce que euh, voilà c'est vrai que en discutant euh, avec euh, des femmes, des hommes, des couples autour de nous, on s'est rendu compte que ce n'était pas si évident en fait. Donc voilà. Donc du coup, c'est l'annonce officielle. Vous êtes les premiers à le savoir. Euh, comment ça se passe bon, On va communiquer bien sûr, on va très certainement se mettre en live régulièrement. On est en train de réfléchir à quelques schémas de communication. Mais on veut vraiment le faire avec qui on est nous deux euh, et, et, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure comme Anne l'a dit, c'est vraiment un partage et, et c'est au cas par cas donc il n'y a pas, euh, voilà, c'est au cas par cas donc en gros vous nous contactez, vous contactez moi Anne, peu importe parce que j'ai tagué Anne donc logiquement ce live devrait se retrouver quelque part sur son profil euh, <rire> ou si vous nous voyez sur, sur Youtube peu importe où vous voyez ou vous entendez puisque ça va être mis en podcast aussi vous nous contactez on se fait un rendez-vous téléphonique, déjà pour discuter des modalités, des choses comme ça, et ensuite, on y va sur euh, un premier rendez-vous avec le couple, pour euh, échanger, poser, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va pas, et poser un plan de match, en fait, pour voir comment on peut vous accompagner, sur combien de temps, et comment ça peut se passer, euh, pour que vous retrouviez euh, le, le, le j'ai dit j'ai envie de dire, l'étincelle qui fait que ça match entre, entre un homme et une femme, entre deux personnes, tout simplement, que ça match, que ça va, que les, les, les obstacles sont franchis, et tout ça, donc c'est ça, c'est l'idée, donc euh, partagez autour de vous aussi, parce que c'est souvent c'est souvent ça, hein. c'est soit vous êtes concerné directement, soit vous connaissez des gens autour de vous, n'hésitez pas à en parler, euh, nous on est, enfin euh, c'est marrant parce que là on va faire quelque chose tous les deux, ça aussi c'est quelque chose qui nous trotte dans la tête depuis pas mal de temps, euh, tout ça, ça va être supporté, si vous connaissez juste toi, ou ça va être supporté par juste toi, ou bien entendu, mais... Euh, Anne, elle est dans l'aide, euh, dans, dans la thérapie, dans le soin pur et dur. Moi, dans ce que je fais dans mon activité en marketing relationnel, je suis dans l'aide aux autres dans pas mal de domaines, que ce soit le, le bien-être et la santé, le business. On est là-dedans, ça nous transpire, donc on avait envie d'aller encore plus loin. Donc contactez-nous avec grand plaisir. Puis on adore travailler ensemble. En plus. Oui, puis, puis là, on a été hyper sérieux. Là, sachez-le qu'avec nous, des fois, c'est rock'n'roll. Non, c'est toujours sérieux. Non, c'est toujours sérieux. Puis d'ailleurs, euh, on a décidé en 2022 d'être sérieux. sérieux hein ouais, il y a aussi les blagues les blagues pas drôles, elles vont avec ça c'est un package et si on vous amène notre fils aîné, ça va être terrible en fait. On l'amènera pas. Allez, on vous embrasse, on vous dit à bientôt, portez-vous bien. Bye ciao bye. ciao.